Bonsoir, euh, j'ai décidé de créer une nouvelle playlist, euh, la playlist euh, révélations, c'est une playlist qui va me servir et vous servir aussi, euh, je le souhaite, à exposer des révélations qui me tombent du ciel, euh, et donc en fait ce qui se passe c'est que quand je, ce, quand je reçois ce genre de révélations, je reste un peu euh, sous le choc et pour un peu diminuer l'impact de ces révélations, j'ai besoin de l'exprimer verbalement. Donc c'est ce que je vais faire par ces vidéos en espérant que les révélations puissent vous apporter Quelque chose qui puisse vous aider dans votre parcours aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, la révélation que j'ai envie de vous partager, c'est au sujet de l'épreuve de la chair. En ce moment, je suis en train de regarder des vidéos d'une dame qui fait des sermons chrétiens et qui à un moment donné a parlé de l'épreuve de la chair qu'il existe l'épreuve de la chair et qu'il existe l'épreuve de l'esprit aussi. Ici, je me suis interrogée sur l'épreuve de la chair. Je me demandais mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là euh, elle, elle, faisait, elle faisait quand même référence à, à la matière, ce qui est matériel. Et donc ça, ça fait partie de l'épreuve de la chair. Ce qui fait partie de l'épreuve de l'esprit, c'est combattre ses pens ces mauvaises pensées, combattre euh, des, schémas, des schémas négatifs au niveau de la pensée, combattre... Enfin, oui, voilà. Combattre un peu tout ça, quoi. Au niveau du mental aussi, combattre son mental, combattre les pensées. Et enfin, voilà, c'est ça, l'épreuve de l'esprit. Maintenant... Moi, j'ai eu une révélation par rapport à l'épreuve de la chair quand mon mari me racontait un de ses rêves où, dans ce rêve-là, il s'était vu dans un espèce de passé et il a, il a ressenti une joie, une plénitude immense. Ensuite, il m'explique qu'il est retourné dans cet endroit mais qu'il n'avait pas ressenti ce plaisir qu'il avait ressenti. Dans mon interprétation, c'est comme s'il était retourné à cet endroit-là pour de nouveau ressentir la plénitude qu'il avait ressentie dans son rêve. Or, ce n'était pas le cas. Et l'épreuve de la chair, ce qu'il y a comme paradoxe dans, dans cet exemple-là, c'est justement venir combattre ces émotions désagréables qu'il a ressenties quand, quand, quand, quand il est repassé à l'endroit qu'il avait rêvé. Où justement, il espérait ressentir un sentiment de plénitude, mais ce qui n'a pas été le cas. Pour avoir, pour avoir dû retrouver cette, cette, cette, ce sentiment de plénitude, il fallait simplement qu'il qu se mette dans un état de contemplation, et c'est ça en fait. Quand on sent un sentiment désagréable par rapport à un événement qu'on a vécu, à un traumatisme qu'on a vécu, qui se répète dans notre mémoire, à, à un événement désagréable, quand on se dispute avec quelqu'un, quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous blesse. Tout ça, pour dépasser tout ça, le paradoxe de ça, c'est que, Il faut pouvoir se mettre dans un état de contemplation, dans un état d'observation de nous-mêmes et des autres. Enfin, je ne sais pas si les deux sont possibles, mais un des deux, ça serait bien. Tout dépend de la situation, je pense. Se mettre dans un état de contemplation qui équivaut à un état méditatif et simplement observer, analyser, observer, analyser. Et au fur et à mesure qu'on observe, des détails nous parviennent. Des détails, détails, détails, détails. Et avec ces détails-là, on peut en faire quelque chose. Soit descendre en profondeur dans ce qui nous a blessés ou ce qui nous a rendu désagréables. Donc c'est vraiment en imaginant l'émotion désagréable en surcouche et toutes les émotions positives qu'il y a en dessous en sous-couche, ce sont les émotions positives, je viens de le dire, bref. Et en imaginant que la surcouche d'émotions désagréables vient agir un peu comme un bouchon qui bouche toutes ces émotions positives qui pourraient en découler. Et donc, l'exercice à faire dans des moments comme ça, c'est de venir déblayer la surcouche d'émotions désagréables par l'observation, la contemplation, l'analyse des détails et tout, etc., qu'on reçoit, comme par exemple des enfants qui jouent, des personnes qui rigolent ensemble, des, les, les, les feuilles des arbres qui, qui, qui, qui, qui volent dans le vent, le, le, le son du vent qui passe dans les oreilles, euh, le soleil qui tape les rayons du soleil qui tapent sur, euh, sur une vitre, par exemple. Enfin, faire attention à tout, tout, tout sort, toutes sortes de détails-là qui nous viennent quand on est en état vraiment de contemplation et d'observation. Et à force d'observer tout ça, tout ce qui nous entoure, et, et de venir se nourrir de, tout, de tous les détails positifs qui nous viennent, va permettre justement de déblayer cette surcouche d'émotions désagréables et nous faire revenir dans un état de positivité. De positivité de manière à ce que cette positivité qu on a, qu on, qu on, dont on se nourrit vienne justement complètement effacer cette surcouche d'émotions désagréables et en même temps nous sert de force, à faire l'expérience positivement de l'émotion désagréable qu'on vit. Et l'émotion désagréable qu'on vit, à ce moment-là, elle s'évapore automatiquement et ça nous passe au-dessus de la tête, en fait. Donc voilà. En bref, pour essayer d'être le plus clair possible, c'est un événement ou une émotion désagréable. Être en état désagréable de contemplation, de méditation, dans un silence, d'observation et d'analyse et, et, et, et de se nourrir d'éléments positifs qu'il y a autour de nous, parce qu'il y a toujours des éléments positifs autour de nous, même si on ne le voit pas forcément, mais à partir de ce moment-là, il faut effectivement se mettre dans un, dans un état d'observation. Et grâce aux éléments positifs dont on va se nourrir, va nous permettre de combattre les émotions négative et les vêtements négatifs en question. Voilà. Et moi, je vous avoue, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné pendant pratiquement toute ma vie. J'ai énormément lutté contre un mal-être constant pendant mon adolescence et j'ai toujours été dans l'observation. toujours, toujours, toujours été dans l'observation. J'observais, j'analysais, etc., je me nourrissais de ce qui était positif, ce qui était négatif, je te le laissais de côté et j'en voulais pas. Mais j'avais toujours ce mal-être qui restait. Et bref, moi j'ai développé un côté spirituel qui m'a poussée vers la religion. Ça peut être autre chose pour vous, ça peut être, je ne sais pas moi, la peinture, le, le dessin, l'écriture, la lecture, euh, le travail, euh, ça peut être euh, les, la famille, les amis. Bref, ça peut être plein de choses dans lesquelles vous pouvez euh, vous, vous nourrir de manière positive. Et, et, et, et voilà. Et moi, ça a été ce côté spirituel-là que j'ai développé. Et, et je suis rentrée dans la religion grâce à tout ce cheminement-là, en fait. Donc, euh, je me souviens d'une anecdote que je vais quand même vous raconter. Un jour, je prends le train, j'étais assez jeune, je devais avoir 15 ans, je pense, 15 ans, et c'est la première fois que je prenais le train pour aller chez mon père. Mes parents venaient de divorcer, et c'est la première fois que je prenais le train pour aller chez mon père. Et je m'assois dans le train, je regarde dehors, c'était des champs avec des arbres, il y avait des animaux aussi, et... Euh, et je regarde comme ça, dehors, par la vitre, sans, sans penser à rien, sans un petit peu déprimée parce que c'était une période difficile et, et, et, et je, vais entendre, je vais entendre une voix, pas de manière audible, mais de manière énergétique, me dire observe simplement. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par observer, il m'a expliqué qu'effectivement, observer, c'est se nourrir de choses positives qu'il y a autour de nous. C'est dégager le négatif par toutes les choses positives qui peuvent nous entourer. Et le moindre petit détail, comme je vous ai dit, les feuilles qui volent dans le vent, ça, c'est un simple petit détail qui existe partout, duquel on peut se nourrir positivement, de manière à lutter contre les événements et les émotions désagréables. Et quand cet ange-là m'a expliqué ça, mes larmes ont coulé tout seul. Je pleurais, je, je pleurais, je pleurais dans le train, je pleurais dans le train tellement, tellement, tellement que son enseignement était, était riche, de, riche et beau à la fois. Et je pleure dans le train, je pleure, je pleure, je pleure, mais je, je pleure de tristesse parce que j'étais triste pour les autres qui ne connaissaient pas ce détail-là mais de joie parce que je venais de recevoir un enseignement qui, qui franchement, est riche est, est, est riche et très nourrissant pour l'âme. Et, et finalement, à chaque fois maintenant que je prends le bus ou que je prends le train ou que je prends la voiture ou des trucs comme ça, je regarde tout le temps dehors. Je ne suis jamais fixée sur les gens, je ne suis jamais fixée sur, euh, sur ce qu'il y a dans le train. Je m'arrange toujours pour m'asseoir à la place de la fenêtre et je regarde, je, je regarde, je contemple ce qui, ce qui passe, les maisons, les, les, les gens dans la rue, les chiens, etc., les, les animaux, enfin tout, tout ça, quoi. Je regarde, je... c'est une habitude que j'ai pris et franchement... Ça aide à, à dépasser toute la négativité qui puisse exister dans, dans la transcendance humaine, quoi. Enfin voilà, petite anecdote comme ça au passage. Ben, je pense que j'ai fini ma petite vidéo. Juste vous resituer donc ce que je viens d'expliquer. Donc pour lutter contre une émotion ou un événement désagréable. Essayer de se mettre dans un état de contemplation, de méditation, d'observation. Se nourrir du positif qui nous entoure. Essayer de se nourrir du positif qui nous entoure. Et avec ça, lutter, combattre l'émotion ou l'événement désagréable. Acquérir la force de pouvoir combattre cette émotion ou cet événement désagréable. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire, euh, je vous remercie de m'avoir regardé, écouté et je vous remercie vraiment vraiment vraiment du fond du cœur de me laisser le temps de faire ces vidéos et, et de vous avoir euh, dans mes abonnés, euh, c'est déjà énorme ce que, ce que, ce que j'ai pour l'instant et franchement du fond du cœur je vous en remercie énormément. Ça me fait énormément plaisir ce que je fais et j'ai envie de vous rendre l'appareil. Donc pour ça, je, vais, je vous remercie vraiment du fond du cœur, du fond du cœur. Bisous tout le monde.